Bonjour Martin, pour les spécialistes en voiture, j'ai un petit surprise. Et aujourd'hui, nous ferons le, le test de la BMW X4 de 270 chevaux. un voiture très, très sportif, mais très tranquille aussi. Nous commençons. Et vous dire, c'est Pilar. Pilar. Ça doit marquant ok comme tu peux voir c'est la nouvelle et même x4 et d'il il y a un, un exactement non avant était un peu plus court et aujourd'hui est un peu plus sportif sportif que les derniers et modèles et tout peut voir spécialement d'avant la voiture c'est un peu plus. Très, très sportif de l'apparence, euh, mais surtout c'est important de voir la condition de la BMW. Comme tu peux voir, la première impression c'est une impression de la BMW très classique, mais c'est pas euh, vrai. Parce que immédiatement, tu peux voir que le euh, tablier est digital. Tu peux voir que si j'ouvre la porte, et il y a une chance pour euh, euh, dire que la porte est ouverte. Mais immédiatement, je ferme. L'apparence est autrefois le, le, le classique de BMW. Mais c'est classique uniquement si la forme de conduction est normale. Et pour voir ça, et au centre de tablier il y a la possibilité de changer en très bouton pour faire une conduction écho suggestion éco immédiatement sens aussi les pour dire que tout uniquement peut faire la conduction en 120 par heure non et la publicité qui est dans la, les tablier et de la consomme de batterie et aussi de euh, gaz. Mais si nous chansons pour, pour le confort, que c'est le plus normal, ça c'est la euh, forme de l'apparence typique de la BMW. Mais il y a une autre possibilité aussi, que c'est la forme sportif et tu peux voir conscience et dans un apparence rouge et plus sportif nous ferons aussi un test de conduction avec les deux possibilités et, et la modification de l'intérieur de la de la bbv et aussi en un miroir très rond non pour la euh, comment est ce que tu dis la, la, carte, la... oui pour voir la carte, mais il y a beaucoup de fonctions non? que tu peux et pour voir quelque chose que tu veux parce qu'il y a par exemple la possibilité de regarder en internet et quelque chose. Mais tu as la carte, tu es la communication de téléphone, les médias radio pour la musique et tout ça. Non? Mais le plus important, la conduction. Nous commençons avec le système de. Confort, le système normal, mais avec l'adaptation de la suspension de la voiture. C'est un système adaptatif qui change immédiatement si tu changes la forme de conduction. Non, nous commençons. Et pour ça, c'est Pilar qui m'aiderait ce que je vais soit les deux mains pour la conduction. Nous commençons et tout peut voir que si la conduction est en mode normal, le saut du moteur d'engine, le saut de l'engine est un saut est, est pas fort et un saut est normal et l'accélération et la vitesse que tu le est Très, très, facile, très tranquille avec une conduction de confort qui fait facile de voyage de, de, de en beaucoup de kilomètres. Et... Mais Pilar, si tu peux, tu en réalité ici, parce que nous changeons de la conduction de confort à la conduction sportive. tout voici les sauts de moteur chance immédiatement et tout euh, pilar s'il vous plaît la, la, la route et parce que j'ai fait en accélération et tout peut voir que les chances sont immédiatement et la vitesse est incroyable. seul moment...